Merci, merci à vous, merci au RAR pour avoir initié ce rassemblement. Je pense qu'il a vraiment une importance, une signification euh, euh, qui pèse aujourd'hui et je pense qu'il euh, faudra certainement multiplier ces rassemblements et euh, le faire le, au cœur de Paris, c'est important. Solidaire porte un syndicalisme de transformation sociale qui ne peut se concevoir en fait sans une lutte, déterminés et sans concession contre toute forme d'oppression, de domination et de racisme. Aujourd'hui, malheureusement, on ne, peut on ne peut que faire le constat alarmant que les idées d'extrême droite se propagent. Des personnes notoirement racistes trouvent des tribunes et une exposition médiatique sans précédent. On peut accéder sur Internet à des fichiers illégaux de militants antiracistes, les attaques physiques envers les antifascistes se multiplient, sans parler des dégradations de tombes ou des tags sur les locaux syndicaux. Alors, euh, plusieurs intervenants, évidemment, et intervenantes l'ont dit, hein, l'antisémitisme, qui n'a jamais disparu, s'affiche de plus en plus et de manière sans complexe, comme cela a été le cas dans de nombreuses manifestations anti C'est inacceptable et c'est insupportable. Lutter contre les dérives autoritaires de ce gouvernement, comme on l fait à Solidaire, ne peut faire tolérer une quelconque expression de haine, de salir la mémoire de la Shoah ou de faire des amalgames qui sont de l'antisémitisme. Solidaire l'a condamné dès sa première expression dans les manifs antipasses, et continuera à s'élever contre l'antisémitisme et contre tous les racismes discriminations aux côtés de toutes celles et ceux qui la combattent. L'urgence elle est de lutter collectivement, unitairement, et que la lutte contre les idées d'extrême droite soit portée au quotidien, partout, dans nos entreprises, dans nos administrations, dans nos syndicats, dans les écoles dans nos manifestations. Et on espère qu'on va se retrouver tous sur cette base-là, bientôt, dans la rue et partout. Merci.